On disait que son avait rencontré une femme, qu'il avait fondé une famille. Ah bah non, hein, je suis là. Hein. D'autres disaient qu'il avait rendu ses Legos. Non mais je suis là. Qu'il avait fermé sa chaîne YouTube. Eh oh, je suis là quand même. Certains disaient même qu'il était mort. Non mais puisque je vous dis que je suis là. oh. Salut à toi, maître constructeur Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah ben enfin Eh oui, c'est vrai que j'ai pas pu faire de vidéo pendant 5 mois parce que... C'était l'anniversaire de mon chat Pendant 5 mois Ouais T'as un chat, toi euh... Ouais Non, je déconne. En vrai, je travaillais sur un énième projet de refondement de la chaîne et j'y suis enfin arrivé. Enfin, je vais vous expliquer tout ça en 3 points. Tout d'abord, premier point, je suis super fier de vous annoncer un partenariat avec la boutique Bricklink. Vous connaissez tous Bricklink, c'est un site d'achat de briques sur Internet. Donc le lien s'affichera dans la description bien évidemment Sur lequel vous pouvez acheter toutes les petites briques une par une des personnages, des sets Enfin bref je vous laisserai aller sur le site Et euh, Eleven Bricks la boutique m'a contacté pour qu'on puisse avoir un petit partenariat Et comme euh, Eleven Bricks est un personnage vraiment super sympathique il m'a proposé de vous, de vous faire une réduction avec le code 10. donc vous pourrez bénéficier de 10% de réduction, 10% de réduction à la réduction, c'est incroyable Surtout vos achats, que vous aurez juste à taper le code 10 quand vous connaîtrez. De toute façon, en plus, comme c'est vraiment génial, je... il a mis un petit doc que je vous glisse aussi dans la description, enfin ça si j'y arrive parce que je suis un peu nu sur le truc. Mais voilà, donc tout ça, ça sera dans la description. Euh, je vous invite aussi à aller voir, même s'il est tout à fait à jour, un tutoriel de la part de Team que la vidéo euh, du Brickfield 54 dans laquelle il explique aussi comment faire ses achats sur YouTube donc avec tout ça si vous n'êtes pas calé et ben bah c'est que vous êtes comme moi nul sur Bricklink. deuxième point et qui ne sera effectif qu'en 2018 c'est l'arrivée de nouvelles stars sur la chaîne. Et oui, mais je ne vous dirai pas lesquelles, je vais glisser plusieurs indices dans cette vidéo, ça sera à vous de les trouver et peut-être que vous serez capable de deviner quelles stars vont arriver sur la chaîne en plus des LEGO Star Wars. Et enfin, le troisième point, c'est que les MOC reviennent très bientôt avec un projet que vous pouvez voir. qui arrivera d'ici une semaine et demie deux semaines peut-être qu'il y aura un live de construction je ne sais pas euh, donc voilà vraiment un projet assez imposant c'est pour ça aussi que j'ai mis pas mal de temps à le faire parce que vous verrez il y a vraiment un truc qui m'a demandé pas mal de temps de réflexion de remodelage etc donc voilà ça ça sera le, le vraiment le gros mock de retour et puis après les vidéos vont retrouver un rythme assez régulier euh, de une à trois vidéos par mois en fonction de la taille de, du projet euh, donc voilà on va retrouver des mocks on va retrouver des reviews on va retrouver aussi pas mal de nouvelles vidéos fraîches, vous aurez encore un live euh, le, le grand quiz euh, le, le, le grand Lego quiz qui va revenir il euh, y aura pas mal de choses de style plein de choses comme ça donc ça ça sera euh, à partir de, du début décembre il euh, y aura une petite pause pour les vacances de Noël parce que forcément il va falloir la montagne et tout ça et en janvier les gars on met le pâté gros projet à droite à gauche vous verrez il y aura vraiment plein plein de choses donc voilà, je vous invite à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté de mon, de mon nom de chaîne. Où vous pouvez vous abonner également, hein, pas... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir patienté pendant 5 mois. On est à peu près 730 aujourd'hui, c'est vraiment génial. Euh, on se fixe un objectif, 1000 abonnés avant la fin du mois de juin, ça me semble tout à fait réalisable. À vous euh, de réaliser ce défi et je pense que j'organiserai un petit truc sympathique pour fêter les 1000 abonnés. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une bonne construction. À la prochaine